C'est une histoire que j'avais dans la tête depuis sans doute plusieurs années. Je ne savais pas tellement comment l'aborder, je n'avais pas l'angle d'attaque. Et je pense qu'au moment du premier confinement, donc hyper d'actualité, on, on a parlé énormément de l'explosion des violences conjugales et des violences intrafamiliales. Et je crois que c'est vraiment... Je travaillais déjà sur le livre, mais ça a été le coup d'accélérateur et puis l'orientateur de ce livre-là. Je me suis dit, tiens... Euh, je ne veux pas tomber non plus dans le livre des témoignages, etc. Mais comment est-ce qu'on peut romancer une histoire euh, en fait d'effroi euh, à partir de ce thème-là L'héroïne de, de ce roman, c'est Clémence. Elle a une trentaine d'années, et euh, en fait, j'ai pris le parti d'attraper Clémence au moment où elle, a, elle sort d'une relation qu'on appelle des relations toxiques. Hein, C'est-à-dire qu'elle a quitté euh, un homme qui s'appelle Thomas, euh, et je voulais pas, euh, justement, je voulais pas euh, traiter de la façon dont on sort de ce type de relation je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites dessus et puis ce qui m'intéressait c'était pas ça euh, c'était justement après le lendemain de cette séparation en quelque sorte euh, c'est à dire euh, c'est exactement le moment piège c'est à dire le jour où on croit qu'on est sauvé et le jour où on se rend compte que maintenant les ennuis commencent parce qu'en fait c'est ex extrêmement difficile de sortir d'une emprise quelle qu'elle soit donc c'est l'histoire de euh, d'une lutte contre l'emprise, où on se rend compte que, euh, Clémence le dit elle-même, euh, Thomas, c'est comme un membre amputé, c'est-à-dire qu'il n'est plus là, et elle a l'impression de le sentir toujours à côté d'elle. Euh, et donc c'est comment est-ce qu'on peut se reconstruire après une histoire comme ça, et ça en fait c'est comment est-ce qu'on peut ou on ne peut pas. C'est toute la question, puisqu'il y a des, des tentations en permanence, et la première tentation, on le sait, hein, de, de victimes, parce que ce sont des victimes, c'est de revenir, même si nous, de notre point de vue, c'est incompréhensible. Il euh, y a eu un tel travail de sape de l'autre côté que parfois euh, le vide qui, qui euh, existe au moment où, euh, Le vide qui existe quand Clémence quitte euh, Thomas justement est encore plus effroyable pour elle euh, que la relation de domination, la relation de, euh, oui, de sape effectivement, de déconstruction euh, dont elle avait fait l'objet juste avant. Donc plutôt que la solitude plutôt que le vide, plutôt que béance Et imaginez le, la lutte qu'il peut y avoir dans sa tête à chaque instant de se disant « c'était peut-être mieux avant ». Alors le prénom de Clémence, euh, c'est... Euh, euh, au début, c'est un, un, un appel, en fait, je me suis un peu documentée sur, euh, évidemment, ces profils, ces victimes-là, euh, et ces femmes, c'est pas toujours des femmes, il hein. y a des hommes victimes aussi, euh, de manipulateurs, pour faire court. Euh, et il y a tout un protocole en psychologie euh, qui fait appel euh, à quelque chose qu'on appelle le recouvrement d'âme et ça passe par le pardon et moi le pardon c'est une notion qui est extrêmement difficile pour moi parce que je suis extrêmement rancunière euh, et je pense qu'il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner et donc Clémence c'était vraiment le choix de ce prénom euh, je pense d'une grande douceur mais je voulais aussi qu'il y ait le jeu qu'on qu'on suit un petit peu pendant le déroulement du, du roman, hein, euh, qui est de euh, se dire la clémence, oui, mais à quel prix et jusqu'à quel point. Voilà, c'est juste le paradoxe du prénom. Alors c'est compliqué parce que dans, dans le roman même, en fait, quand le seul moment où on fait, euh, euh, on fait allusion aux orages, c'est les orages de Thomas, c'était pour, plutôt pour... Euh, euh, pour parler de cette espèce de force destructrice qui a en lui, euh, et donc et la peur que ça va, euh, que ça va provoquer chez, chez Clémence, et la perte d'estime de soi, etc. Euh, mais c'est vrai que, comme on est dans un univers où plein de choses sont non dites, plein de choses sont cachées, il faut imaginer que la, la relation de Clémence et Thomas, c'est quelque chose qui ne peut pas se prouver dans sa violence, puisqu'il n'y a jamais eu de coup. Donc il n'y a, a pas de traces, c'est vraiment de la violence psychologique. Mais Clément, son, dans sa tentative de reconstruction, dans ses tentatives, mais dans ses tentations de revenir, enfin dans tout, tout ce paradoxe-là, euh, on sent aussi que malgré le désespoir, malgré l'usure, malgré la solitude, malgré tout, euh, il reste quelque chose, une petite étincelle, et l'étincelle c'est la colère. Et euh, c'est peut-être là-dessus qu'elle peut essayer de s'appuyer, pour rebondir, et sa colère, c'est les orages qu'elle a à l'intérieur. Donc, c'était l'idée, c'était voilà, de faire euh, cette double allusion à la fois euh, à la force destructrice de Thomas et à la fois à la colère euh, éventuellement salvatrice, mais euh, c'est tellement compliqué de se dire euh, euh, dans la situation de Clémence qu'on peut se sauver parce que, euh, en s'appuyant sur quoi C'est-à-dire qu'elle est dans une solitude absolue. Elle est dans une situation où elle a coupé parce que Thomas lui a demandé avec sa famille, ses amis, et il n'y a plus rien. Imaginez, vous êtes absolument seul autour de vous, donc sur quoi est-ce qu'on s'appuie pour rebondir quand il n'y a pas de fond Elle a paradoxalement une place plutôt moins importante que dans les autres, mais à côté de ça, moi, je dirais qu'elle a une place prépondérante aussi parce qu'elle est au début et à la fin. Euh, elle est au début parce qu'on a une scène de prologue qui s'ouvre, qui est en fait une scène de traque, ni plus ni moins, et que ça se passe dans la forêt, la nuit. Donc c'est vraiment tout l'univers pour moi qui représente euh, la terreur, hein, la terreur d'enfance, mais qui peut continuer. C'est-à-dire là où il y a euh, et ben des ogres, des dragons, des sorcières, c'est toujours au fond des bois. Euh, mais il y a ce que, vous avez, enfin, euh, ce que vous avez dit, ce jardin salvateur, euh, c'est-à-dire ce jardin qu'elle découvre et qui à la fois lui rappelle les grandes forêts où il s'est passé tant de choses et tant de choses effroyables, euh, et à la fois qui est euh, peut-être une planche de salut, parce qu'avec ce jardin minuscule et ce jardin euh, luxuriant, accueillant, coloré, euh, elle peut peut-être se réhabituer un tout petit peu, vous savez, c'est comme quand on a peur euh, d'un animal et que tout doucement on, on s'habitue à regarder une photo et ensuite à le toucher du bout du doigt, puis enfin à pouvoir le, le toucher. Euh, ce jardin, c'est ça. Donc... Il est la nature, cette, cette puissance à la fois qui fait que c'est à l'intérieur de ça qu'elle a été détruite au départ du roman. Euh, et c'est aussi le chemin. Euh, le chemin, alors qu'il lui fait peur, hein, Clémence, parce que la première fois qu'elle va dans son jardin, euh, elle prend toutes les précautions possibles parce qu'elle n'imagine pas pouvoir être toute seule au milieu d'un jardin et ne plus voir la lumière du jour à cause des arbres. Euh, mais je dirais que c'est aussi le chemin de la rédemption. La nature, c'est les deux. Ça dépend euh, simplement de l'angle d'attaque, ça dépend de l'approche et ça dépend de la chance qu'on a. Voilà.